En rentrant chez moi, j'ai eu l'envie d'écrire. Une envie d'écrire quelques mots, quelques lignes. Mes pensées. L'inspiration est tellement à, à venir, j'avoue, mais je voulais vous parler de l'éternité. Tu sais, ce n'est pas une fiction. La vie après la mort, ça existe. Et je pense qu'il est bon d'y penser. La vérité, on n'ira pas tous au paradis. Ce n'est pas parce que tu fais de bonnes œuvres que tu seras sauvé. Ce n'est pas parce que tu appartiens à telle ou telle autre religion que ton salut est assuré. Ce n'est pas ton rang social, ta couleur de peau, tes talents ou encore les nombreuses prières que tu récites sans conviction et parfois sans même comprendre. subitement, plus rien un blanc, qu'est-ce que je dois dire? mais qu'est-ce qui me sauve moi? pourquoi j'ai cette assurance que mon éternité je la passerai au paradis? bien sûr, c'est ma foi Ma foi en Jésus qui me sauvera, c'est donc ta foi en Jésus qui te sauvera. C'est lui qui a donné sa vie pour toi. Par amour, il a dit que celui qui croit en lui sera sauvé. Alors pourquoi refuser de croire? L'amour que Dieu a pour toi est tellement inimaginable, incompréhensible, mais tellement frais. Mon ami, j'aimerais te dire tout ce que je sais de lui, mais j'ai envie de te laisser avec un passage de la Bible que je suis certaine que tu connais. Jean 3, verset 16 N'oublie pas, Dieu t'aime et il t'attend.